Merci Jean, à toi la parole. Bon, eh bien, on y va. Vous voyez la première image, là, la première vision, c'est le targoum, un genre oral. Voilà. Le targoum, un genre oral, c'est une traduction. Le mot targoum euh, vient d'un verbe qui signifie euh, traduire, le targem, en hébreu. Donc, on va traduire le texte hébreu. Euh, alors, je vais d'abord vous donner un texte de la Bible, c'est Néhémie, hein, Néhémie 8.1.12, qui n'est pas un targoum, c'est un texte simplement, mais euh, les, disons, la tradition a lu dans cet événement de la Torah, lu de façon solennelle au retour d'exil, par le scribe qui était prêtre aussi, Esdras, non seulement prêtre, mais scribe, c'est-à-dire intéressé par le sens de l'écriture. Euh, ça se passait, disons, on a un peu de peine à situer au plan historique euh, l'événement, mais en gros, c'est le, le 5e siècle. Hein, hein, c'est sous Artaxerces, mais comme il y en a deux, il y en a. Voilà, donc, bon, mettons autour de 400, hein, on ne va pas chercher, c'est pas là le problème. Donc c'est une lecture solennelle de la Torah, euh, où on, on pense que, disons, on y voit un peu le début, de, le début de, la, de ce qui va être le judaïsme, ce qui va être le judaïsme qui va être repris par les pharisiens plus tard, mais disons, c'est-à-dire cet, cet intérêt d'Israël, de à son écriture qui est déjà constituée. On a déjà la Torah, hein, les cinq premiers livres, hein, après Agé, Zacharie, qui vont se mettre dedans aussi, mais enfin, c le, on, a, on a ceci. Alors, on fait une, une lecture solennelle de l'écriture, c'est un peu euh, une sorte de début. Alors, vous voyez, vous avez le texte sous les yeux, hein, avec des couleurs, C'est pas pour faire joli, mais... Euh, les couleurs vont indiquer des thèmes essentiels. Alors, vous avez d'abord en jaune hein, le peuple, et c'est tout le peuple. Hein. Tout le peuple, ça vient dix fois, hein, comme un seul homme. Et parfois, non simplement le peuple seulement, ou, tout le, ou le peuple, dans les trois fois, bon, ça, ça revient constamment, hein, dix ou treize fois, suivant les, les présentations. Et puis, euh, en face, hein, vous avez le livre de la Torah. Envers hein, le livre de la Torah de Moïse, hein, donc c'est vraiment les cinq premiers livres hein, qu'on va lire de façon solennelle. On est aux, aux portes du temple, hein, vers la porte des eaux, et il va y avoir une. On fait tout le peuple est rassemblé. Alors euh, entre le peuple et le livre de la Torah, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il va y avoir une compréhension. On entend. On entend, on entend et on comprend hein, tout ce qui est en bleu là. Hein, on comprend ce qu'on entend. On est attentif. Hein, et puis euh, donc euh, c'est tous ceux qui peuvent comprendre, hein, des hommes, des femmes, ceux qui peuvent comprendre. Donc euh, les enfants dès qu'ils peuvent comprendre hein, sont là. Hein. Voilà. Alors lisons simplement ce, ce texte. Euh, hein. Voilà. Tout le peuple, comme un seul homme, se rassembla sur la place qui est devant la porte des eaux et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la Torah de Moïse. Voilà, il demande le livre de la Torah. Tout le peuple, que le Seigneur avait prescrit à Israël. Et le prêtre Esdras apporta la Torah devant l'assemblée où se trouvaient tous les hommes qui étaient réunis, qui étaient à même de comprendre hein, ce qu'on entendait. Voilà. Toujours ça revient. Alors le prêtre Esdras, euh, il obéit au peuple. Hein en tout cas c'est le peuple qui demande donc on a l'impression que c'est tout le peuple qui est le premier c'est lui c'est pas d'après ce texte en tout cas hein, c'est lui qui doit c'est Esdras finalement il obéit à, même après si pour d'après sa fonction donner des conseils etc ou même donner des ordres n'empêche que c'est le peuple qui demande voilà. ça c'est important c'est même fondamental pour le judaïsme qui va prendre qui commence à se à se constituer après le retour d'exil euh, voilà, alors, on continue, voilà, il lut, le verset 3, hein, il lut dans euh, le livre sur la place qui est devant la porte des eaux depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée, en face des hommes, des femmes et de ceux qui pouvaient comprendre, ça revient constamment. Hein. Alors, les oreilles de tous étaient, hein, étaient attentives au livre de la Torah, hein. ils écoutaient, ils écoutaient, hein, c'est vraiment le... le... C'est important, C'est fondamental, ça. Écoute, hein, c'est Écoute Israël hein, qui se met en place. Le, livre, le scribe Esdras était debout sur une tribune de bois qu'on avait faite pour la circonstance, et à côté de lui, se tenait un certain nombre de personnages, et à sa gauche, d'autres encore, donc il était bien entouré. Esdras ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple lorsqu'il l'ouvrit. Lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se tenait debout. Voilà, Quelle assistance sur tout le peuple, vous voyez hein. « Et les traces, Béni le Seigneur, les grands dieux, et tout le peuple répondit, amen, amen en levant les mains, ils s'inclinèrent, se prosternèrent, du visage contre terre. » C'est une liturgie. Hein. Euh, alors, un certain nombre de... Alors, là, on a un texte, quelque chose qui va venir important. Hein. Un certain nombre de personnages, Yeshua, Bani, Shereya, tout ça, euh, voilà, les Lévites aussi, faisaient comprendre, faisaient comprendre quoi ?« La Torah hein, au peuple, et le peuple restait debout sur place. » Alors, ce qui faisait comprendre, il lisait dans le livre de la Torah de Dieu de manière distincte en donnant le sens et il faisait comprendre ce qui était lu. Voilà. Alors, euh, euh, Néhémie, le gouverneur, Esdras, euh, le prêtre scribe et les Lévis, donnaient des explications au peuple et ils dirent au peuple, ce jour-ci est un jour consacré au Seigneur, c'est peut-être la fête des tentes hein, dans, le, dans le texte, dans le passage. Ne soyez pas dans le deuil. Et ne pleurez pas, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. Donc une émotion, une émotion, une émotion. Pourquoi Parce que ils comprennent. La joie de comprendre. Ouais. Allez manger de bons plats. Allez, faites la fête. Hein, faites des portions à celui qui n'en a pas. Alors, il faut se donner. Dès, dès qu'on comprend, on devient généreux. C'est, si on comprend une parole qui est abondante, qui on a envie ensuite de la redire après. Donc ça, ça met en relation. Même pour faire des, faire se faire des cadeaux. « Ne soyez pas dans la peine, car la joie du Seigneur, c'est votre force. » Et les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Silence, ce jour est consacré. Ne soyez pas dans la peine, alors tout le peuple s'en alla pour manger et boire, faire porter des portions et pour manifester une grande joie car ils avaient compris ce qu'on leur avait fait connaître. Ils avaient compris. Ils ont accueilli la Torah, ils ont accueilli la Torah dans, de façon euh, orale, si vous voulez, c'est la Torah orale déjà qui se met en place, c'est le peuple qui comprend, c'est le, le sens qui advient, le sens qui arrive, et cela fait du bien. On est, on est heureux de savoir d'où on vient, parce qu'on reçoit une tradition, et cette tradition vous donne un sens, on comprend, elle vous dit... Où est-ce qu'on va aller Où est-ce qu'on va marcher Comment il faut connaître Donc, euh, et, et ceci, alors, euh, de, on va revenir à un verset plus particulier maintenant. Voilà, hein, c'est un texte du Targum, hein, le Targum de Megillah, le rouleau. Le rouleau, euh, c'est dans, dans le, dans le, euh, le Talmud. Hein, le Talmud de Babylone, hein, vous voyez, B, c'est b Megillah, hein, B c'est le Babylone, et puis Megillah c'est le rouleau, c'est le rouleau d'Esther, parce que le, le rouleau d'Esther, on le lit de façon festive hein, pour la fête de Kippour, alors c'est à ce sujet-là qu'on va établir quelques règles de, à propos de ce rouleau d'Esther sur la façon, de, dans la synagogue, de lire la Torah. Hein. Alors, ils alors, disent aussi une chose... Euh, pourquoi est-ce que, peut-être auparavant, j'allais oublier de dire ça, euh, pourquoi ils sont si heureux de comprendre Parce qu'on leur lit la, la, la Torah en hébreu, mais on est dans une situation où a, on est revenu d'exil pour un certain nombre, un bon nombre de gens qui sont revenus d'exil, qui se sont habitués plutôt à l'araméen, euh, et même dans la, dans la Judée, euh, l'hébreu demeure toujours, il ne sera jamais perdu, mais enfin dans l'ensemble, c'est l'araméen, hein, c'est une sorte de... de c'est est, une sorte d'anglais moderne, hein, c'est celui qui se parle euh, plus que l'hébreu, donc on a besoin, on a besoin de, de comprendre l'hébreu, non seulement de, de, de comprendre d'abord qu'il soit traduit, parce que tous les gens ne comprennent pas très bien, c'est pour ça qu'on va établir à la synagogue, justement, dans la lecture, on va établir une traduction, il y aura des traducteurs. Alors, je reviens maintenant à mon texte de Megillah. Hum. <coughs> Alors, on se demande est-ce Ankelos le prosélyte qui prononça le targum de la Torah, Ankelos, donc euh, premier siècle, hein, c'est donc très très récent. Et puis, on a ici un texte qui a l'air de dire, mais euh, euh, qui a l'air de dire qu'on qu voit, qu voit, disons, la, la, la règle du targum exprimée bien avant, exprimée bien avant, au cinquième siècle, cinq siècles avant, cinq e siècles avant. Alors justement, on y revient à ce texte. Hein, que signifie cette écriture Ils lurent dans la loi de Dieu de façon explicite, hein, Me un hein, paracha, me c'est ce qui sépare les choses, en y mettant de l'intelligence, voilà, intelligence, ce texte de c'est la fête de l'intelligence. Voilà, euh, en y mettant de l'intelligence, et ils comprirent la lecture. Voilà, alors on va, on va et ils lurent dans la loi de Dieu. Alors, on va décortiquer un peu cette petite phrase hein, pour euh, dire ben, voilà c'était déjà un peu ce que c'était déjà le principe du de la, du targum la tradition à la, à la synagogue il lurent dans la loi de Dieu c'est la lecture ah, micra hein, la lecture donc on lit hein. de façon explicite c'est la traduction le targum de voilà hein. en y mettant de l'intelligence ce sont les versets ils comprirent la lecture ce sont les séparations des accents et certains vont dire euh, euh, L'organisation du texte, les indications données par la tradition plus tard dans la lecture. Voilà. Alors, euh, alors qu'est-ce qu'on va, va se, on va, se, on, va là, on va se donner, on va se donner comme explication. Euh, attends, je suis, je au coup là. Donc, comme, euh, comme explication, ben, oui, ça a déjà commencé bien avant. Hein, et puis après, bon, on a oublié cette tradition plus ou moins, puis ça a été repris au temps d'Ankylost, de Proselit. Voilà. On voit déjà, vous voyez, donc cette cette origine de de, de, de l'explication de la Torah pour tout le peuple dès le retour des Juifs. Voilà, Alors maintenant, quelques allez, quelques présentations, parce que ces traductions nous ont été transmises dans des manuscrits, bien sûr. Hein, on en a, vous pouvez. Alors, je vous en donne une série de trois ici. Vous avez euh, le Yoroshalmy à gauche, hein, le Yoroshalmy. Alors, jusqu'en 1950, on avait, euh, on avait très peu de choses. On avait c'était le Targum fragmentaire hein, euh, qu'on pouvait trouver dans le Génizat du Caire. Mais euh, c'est en 1950, hein, il y a déjà donc euh, 70 ans, qu'un professeur, Dieg Macho, euh, en farfouillant dans la, base, dans, la, dans, les, euh, dans la bibliothèque du Vatican, a trouvé un manuscrit qui était ignoré de tous, qui qu'il a repéré, Est magnifique, hein, le, le Néophyti 1, hein, manuscrit complet, de caractère ancien, hein, qu'on date, on date, on en date la rédaction du IIe siècle ou plus tard, donc c'est vraiment au temps, on pourrait dire c'est déjà au temps du Nouveau Testament, hein, au deuxième siècle. Donc on a quelque chose de complet hein, qui, a été, euh, qui a été édité euh, en français dans les sources chrétiennes par, euh, par le Père Ledoux et, euh, et dont on dispose actuellement dans les sources chrétiennes. Voilà. Alors je vais passer euh, à la colonne de droite maintenant, hein, c'est toujours Yerushalmi, c'est le pseudo Jonathan. Alors celui-là, euh, celui-là il est beaucoup plus tardif et il est, il est on l'a en totalité, hein, il est complet euh, mais il est tardif puisque euh, euh, on, on, parle, on, on parle dans ce talmud des filles de Mahomet du prophète, enfin le, le prophète des, des musulmans donc euh, oui c'est beaucoup plus tard mais en fait quand on regarde à la fois le Yerushalmi et le Néophyti complet qui est de, beaucoup plus ancien, hein, qui est le, eh bien, euh, il y a beaucoup de ressemblances. Les traductions sont souvent les mêmes. Au milieu, au milieu, onkelos, hein, onkelos, du nom de ce de ce, de ce scribe hein, qui a qui a voulu redonné a, a redonné, un, qui a redonné un, un, un, un disons une traduction une traduction araméenne euh, auquel on confère une valeur officielle. Après la, après la conclusion de la Mishnah. Une fois qu'on a euh, tout le, le, le, le, le texte biblique, euh, on pourrait dire, fixé avec ses accents, avec ses divisions, avec sa, sa vocalisation, euh, eh bien, Onkelos, ce, ce, ce, ce, ce scribe-là, va donner, euh, va donner euh, une traduction assez sobre. C'est ça, tandis que dans les deux autres cas, les deux Yahushalmi, vous avez souvent des interprétations abondantes. On va se rapprocher de la valeur de l'interprétation de officielle, mais de façon plus sobre. Voilà, alors, euh, également, euh, qui n'est pas marqué ici, il y a le Targoum des prophètes. Le Targoum des prophètes, euh, c'est bon, de... Le targum de Jonathan Benuziel, un prophète Jonathan Benouzienne, euh, qui, qui, qui, qui qui donne une traduction alors des textes bibliques de Josué, hein, Josué, les rois, ensuite euh, et puis on passe aux prophètes jusqu'aux douze prophètes. Voilà. Alors maintenant, le targum, on l'a déjà senti, hein, c'est une pratique euh, orale. Hein. Ensuite, euh, on verra comment. Euh, le targum, le c'est déjà très en lien avec le midrash dont on parlera tout à l'heure Edouard Robrèche. Et le midrash est vraiment la grande, la, la, la, la fonction majeure principale. À ceci, à partir d'un songe, à partir du songe de Jacob dans le, le, le livre de la Genèse. Et puis enfin, quelques, je donnerai un certain nombre d'exemples du genre targumique. Voilà. Alors, d'abord, une pratique orale et la mise en œuvre à la synagogue. Et puis, il y aura aussi parfois quelques réserves des sages sur cette traduction, pourquoi on n'aime pas bien traduire et révéler des secrets de la Torah. Voilà, alors, quelques, quelques occasions de la mise en œuvre. Hein. Euh, alors, nous sommes toujours dans Megillah, vous voyez, hein, ce, ce livre, de, ce livre de, ce, du, du Talmud, hein, Megillah. Nous mettrons enseigné. Si le lecteur ouvre, le lecteur, il est à la synagogue, il ouvre le rouleau de la loi. Donc il va lire le rouleau de la loi et il voit ce qu'il va lire. Alors, il voit, bah, il enroule le, le, le, le rouleau, donc il ne voit plus ce qu'il va lire. Hein, et puis, euh, il enroule pourquoi parce qu'il va prononcer la bénédiction, voilà, hein. donc il prononce la bénédiction, euh, bah, là, il nous a donné la, la Torah, etc., hein. euh, mais ça, la bénédiction, elle fait partie du genre oral, il la connaît par cœur, il va pour la lire, puis de nouveau, il ouvre, hein, voilà, et puis après, il dit la Torah. Alors, ça, c'est un rabbi Meir qui dit comme ça, hein, au deuxième siècle au début du, du deuxième, euh, ensuite, alors son collègue dit, bah, comme quoi, quand il y a un rabbi qui parle, l'autre va dire, va s'opposer, va dire le contraire, c'est normal, alors l'autre, il, il dit, il ouvre, il ouvre le rouleau, il voit, il voit la bénédiction qu'il va prononcer, il dit la bénédiction, et puis il lit, alors, pourquoi est-ce que Rabbi Meir veut absolument que le que le, le lecteur que, que le lecteur ne voit pas son texte au moment où il dit la bénédiction Parce que les gens vont dire tiens il regarde le texte peut-être qu'il lit euh, il lit la bénédiction dans la Torah. Hein, euh, voilà. Donc euh, ah oui alors là aussi le, le, le sens là, on, on, on, on élargit un peu. Hein. Voilà ce qu'on raconte. Hein. Si euh, Rabbi Meir dit si le, euh, si, le, le, le lecteur, si le lecteur a son livre ouvert alors les gens vont dire tiens euh, euh, celui, celui qui lit la Torah ne doit pas venir en être au Muturgman, c'est-à-dire à celui qui traduit à celui qui traduit parce que à ce moment-là si celui qui traduit voit le texte de la Torah les gens vont dire, bon, ben, en fait, ils vont dire, mais la traduction est écrite dans la Torah, alors ça, ce n'est pas possible, la traduction ne peut pas être écrite. Alors, il en est de même pour les bénédictions. Voilà, hein, même pour la bénédiction qui ne, qui, qui ne doit pas être, qui n'est pas écrite, qui doit être dite oralement, si c'est ouvert, euh, si le livre est ouvert, il y a des gens qui disent, ah bah tiens, il, il lit la bénédiction dans la Torah, et c'est pas bien. Alors, de même ici, hein, donc, on en dit autant pour la bénédiction que pour la traduction. Alors, Ravi Judas, Yehuda, il dit... Euh il dit pour la traduction, oui. Hein, il faut que le, il, le, disons, le, le, le traducteur ne doit pas voir le texte. Hein, il, il, il, si jamais les, les gens voient que le traducteur voit le texte, ils peuvent se tromper. Ils disent tiens, la traduction dans le texte. Pour la bénédiction, on sait que tout le monde la connaît par cœur il n'y a pas de souci il n'y a pas lieu de se tromper. Mais vous voyez, donc, nous on a affaire à une traduction de type. C'est-à-dire que celui qui traduit, il a entendu le texte, il l'a entendu dans ses oreilles et maintenant qu'il l'a entendu, il va le traduire. Mais il va le traduire avec ce qu'il est, il va le traduire, euh, disons, influencé par les événements du moment. Ah, peut-être que la communauté est en grand danger, peut-être au contraire c'est un jour de, de bonheur, de joie, peut-être que lui-même c'est le jour de, de son mariage, à moins que ce soit le jour où il a tout perdu. Donc, euh, vous voyez, on est dans... Sa, la, sa, sa traduction va être marquée par la situation dans laquelle la communauté ou même lui-même se trouve, parce que c'est quelque chose d'oral, hein, c'est quelque chose d'oral qui vient de la personne, ce n'est pas, pas simplement une, une lecture euh, servile, qui est qui, qui, mot à mot, qui, qui veut tout dire. Alors, d'autres pratiques, celui qui lit la Torah ne doit pas lire moins de trois versets au total. Hein. Euh, il ne lit pas plus d'un verset à la fois pour celui qui traduit le mtourgeman. Oui, le mtourgeman. Vous avez, euh, il y a le mot targum là-dedans. Hein, C'est celui, celui, qui traduit le mtourgeman. Alors euh, pour la Torah, hein, normalement, euh, on lit pas plus. Euh, on ne doit pas lire moins de trois versets au total. C'est bon, on lit peut-être parfois verset par verset, enfin il faut, que ça soit, euh, il faut que ça soit très précis. Dans les prophètes, on peut en lire un peu plus. Alors, les trois versets des prophètes sont-ils trois parachutes, c'est-à-dire trois petits chapitres Alors, on lit, chacune, on lit chacun de ces versets l'un après l'autre, puisqu'ils représentent chacun un petit chapitre, une petite unité. Alors, dans les prophètes, on peut omettre des versets, on peut sauter, on peut sauter un, peu, un passage, hein, mais pas dans la Torah. Dans la Torah, on lit tout. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut omettre dans les dans les prophètes quand on quand celui qui lit les prophètes, il va il va passer un autre passage. Donc, il déroule le rouleau, il passe, il lui faut du temps. Eh bien, il peut le faire tant que le traducteur n'a pas fait de pause, tant que le traducteur tra, traduit. Lui, le, le lecteur, il va chercher un autre passage un peu plus loin, et, mais il doit l'avoir trouvé lorsque le traducteur a fini de, de traduire. Donc, il n'y aura pas de creux, il n'y aura pas de vide. On va, se, on va voir ce qui se passe. Euh, alors, maintenant, euh, voilà, voilà. « Pourquoi le traducteur n'est-il pas autorisé à élever la voix plus haut que, plus haut que celle du lecteur ?» Il faut que ça soit bien en ordre, tout ça. Hein. « parce qu'il est dit, alors Moïse parlait et Elohim lui répondait avec une voix, « ce n'est pas bas dans la voix, mais une voix, Exode 19. Il n'est pas nécessaire de dire avec... Pourquoi on dit avec une voix c est, c est, c est... Ben, Il lui répondait de toute façon, évidemment qu'il lui répondait avec une voix. Pourquoi on ajoute ça Avec une voix. Avec la voix de Moïse, il a de même été enseigné, le traducteur ne doit pas élever sa voix plus haut que celle du lecteur. Ben, donc le traducteur ne pas sur le lecteur. Et si le traducteur ne peut pas élever la voix au niveau de celle du lecteur, c'est au lecteur d'abaisser sa voix. Donc euh, c'est une question d'ordonnance dans la Torah, Donc que chacun s'exprime... Euh, Chacun s'exprime de la même manière. Ensuite, la suivante, voilà, autre chose là. Le traducteur devait se tenir droit, sans s'appuyer. Il y a une bonne, une, une, une bonne présence, il faut bien présenter comme il faut. Alors, s'appuyer une colonne, dans une, et dans une attitude, une attitude de profond respect pour la Torah. Alors, euh, c'est un certain Rabbi Shmuel Bar qui vient dans une synagogue et il voit quelqu'un qui est appuyé à une colonne. Il a appuyé à une colonne et il traduisait. Il lui dit, tu ne peux pas, hein, c'est interdit. De même que la Torah nous a été donnée avec crainte et tremblement, ainsi devons-nous nous comporter avec la Torah, avec crainte et tremblement. Voilà. Euh, il est, dans la traduction, on raconte que lorsque tu vas écouter une tradition très ancienne, hein, avant notre ère, tu vas écouter, tu vois un sage qui arrive chez toi, ne t'assied pas sur un banc à ses côtés pour discuter, mais à ses pieds et écoute tout ce qu'il va dire avec émotion, crainte, tremblement. De même que nos pères écoutaient au Sinaï la parole avec une crainte et tremblement. Et on revient toujours à la, dès qu'on écoute la Torah, c'est revenir à, la, à revenir à la source, à la source. Euh, Rabbi Ragaï a dit, Rabbi Shmuel Baravitzak vint dans une synagogue, il vit un razan debout, qui traduisait « sans qu'il y ait une autre personne faisant office de lecteur ». Il lui dit « cela t'est interdit ». De même que la, bah Il pouvait le faire en soi s'il veut, hein, mais pour le faire de façon officielle, « de même que la Torah nous a été donnée par un intermédiaire Moïse, de même nous devons nous comporter à l'égard de la Torah avec un intermédiaire <coughs> ». Et on va donner une explication. C'est Deutéronome 5.5, où est-ce parle Et moi, je me tenais alors entre le Seigneur et vous pour vous communiquer la parole. Ça veut dire que l'intermédiaire, c'est l'idée de tradition. Il faut toujours cette tradition, un intermédiaire, pour recevoir la Torah. On ne la prend pas de soi-même. Hein, on reçoit une source. Et de cette source, ben, une fois par l'intermédiaire, on va la comprendre et on la transmettra un jour à son tour. Alors, pour le bon ordre aussi de la lecture. Euh, un rabbin Zera rapporte au nom d'un autre toujours, hein, l'Assemblée ne doit pas dire Amen, tant que le lecteur de la Torah n'a pas terminé la bénédiction hein, voilà, il fait sa bénédiction pour la Torah, ben, il faut attendre qu'il ait fini simplement du, du bon ordre hein, et le lecteur n'a pas le droit de lire la Torah tant que n'est pas achevé le Amen prononcé par la communauté voilà, voilà. Le traducteur ne doit pas commencer à traduire avant que le lecteur ait terminé le verset. Il ne faut pas qu'il se presse. Hein. Bon, c'est du bonheur, c'est du bon sens, simplement. Et le lecteur ne doit pas commencer à lire le verset suivant tant que le traducteur n'a pas achevé. Il faut lui laisser le temps d'achever sa traduction, parce que ça peut prendre un peu de temps. On le verra s'il si ajoute quelques petits commentaires pour mieux faire comprendre le texte, la façon dont il comprend. Voilà. Alors, euh, maintenant, le, le nombre... « Le nombre des lecteurs varie suivant la solennité du jour. Voilà. » Alors, on va dire ça, le, deuxième, le lundi, c'est-à-dire le deuxième jour, hein, le lundi et le cinquième, le vendredi, euh, et pour le mincha, c'est-à-dire la prière du soir, la prière de l'après-midi, du shabbat, il faut trois lecteurs on ne diminue, on, il faut y en faut trois et on ne, termine, on ne va pas lire les prophètes, vous voyez, c'est un peu plus court, au moins à l'époque c'est ça, on ne lit pas les prophètes. Euh, très bien, hein. Celui qui commence et celui qui termine la lecture prononce une bénédiction, hein, le premier qui commence sa lecture avant, et puis après il y a peut-être une série de lectures qui, hein, qui, qui, qui, qui arrivent, et puis le dernier qui lit, à la fin de sa lecture, il prononce aussi une bénédiction sur le, le don de la Torah, hein, « Merci béni on bénit Dieu qui donne la Torah ». Alors, les premiers du mois et les jours de demi-fête, il, euh, il faut quatre lecteurs. Hein. Alors, les premiers du mois et les jours de demi-fête, euh, les demi-fêtes, demi euh, c'est le, les, les, les, les, les fêtes du jour de Pâques, hein, les, deux, les, les deuxièmes et sixièmes jours de la fête de Pâques et de même pour la fête détente, hein, donc les jours intermédiaires avant le, entre le début et la fin. Voilà. On, alors, euh, les demi-fêtes, il faut quatre, un peu plus de lecteurs. Quatre lecteurs, on en est surpris, on n'en ajoute aucun, on ne termine pas par un prophète, hein, c'est des demi-fêtes, hein, et celui qui commence et celui qui termine prononce une bénédiction. Toutes les fois qu'il y a la prière additionnelle, c'est-à-dire du Shabbat, hein, moussaf, mais ne, ou d'un jour de fête, hein, mais qu'il ne s'agit pas d'un jour de fête, il faut quatre lecteurs. Un jour de fête, il faut cinq lecteurs. Le jour de Kippour, six, et le Shabbat, il faut sept lecteurs, on supprime aucun, vous voyez. À mesure que le, la, la sonalité augmente, le nombre, de lecteurs, le nombre de lecteurs augmente, et il y a toujours la bénédiction avant et après. Mais pas, tous les lecteurs ne disent pas la bénédiction. Le premier avant la lecture et le dernier après la lecture. Alors, alors maintenant, euh, il y a parfois dans la Bible des lectures un peu, un peu délicates, hein. Alors, le récit de Ruben en particulier. Ruben qui a fait une bêtise, hein, il est allé coucher avec Billa, la concubine de son père. On en reparlera, hein. vraiment c'était un problème pour Ruben. et Jacob était très ennuyé à cause de ça d'ailleurs, en se demandant, « Mais est-ce que tous mes fils vont être parfaits ?» Bah ben, c'est un peu juste. Quoi. Alors, le récit de Ruben, on le lit, mais on ne va pas le traduire. Hein. Le récit de Tamar, alors Tamar, là c'est autre chose. Hein. Tamar, c'est une belle fille du de, de Judas, hein, des fils de Jacob, euh, qui n'a pas pu avoir, euh, par mauvaise volonté souvent, de la part des... Filles. Elle a eu plusieurs fils de Jacob, il en a un mort, elle a pris le deuxième comme mari, et, euh, et puis aucun ne lui a donné un enfant. Alors finalement, elle va se débrouiller pour recevoir quand même un enfant et de la part de son, de son beau-père, Tamar. Qui va, elle va se dépo... alors une fois qu'il sait qu'elle va passer dans le coin, là, elle se déguise en prostituée, et puis euh, non, enfin, on en reparlera aussi, euh, et puis euh, donc elle peut avoir un enfant de, un enfant de son beau-père, euh, et qu dé, quand Jutta quand quand découvre le, le poteau rose, il ne la reconnaît pas, il dit c'est une prostituée qui doit mourir, et puis Tamar lui dit, mais tu vois, c'est moi, hein. bon, voilà. donc, et finalement, c'est beau, Tamar a, assuré, Tamar a assuré une dépendance, euh, dans l'indépendance, donc euh, c est, c est, on, peut lire, hein, on peut lire et traduire hein. le premier récit du Vaudor hein, bon, il faut le lire quand même hein, et le traduit, donc il, il est commenté mais le deuxième hein, c'est lorsque euh, le deuxième euh, c'est lorsque qui suit le premier d'ailleurs hein, c'est lorsque Aaron explique à Moïse qu'il lui dit, bah, tu vois, ils m'ont donné tout ça, alors euh, j'en ai fait j'ai tout mis ensemble, ça fait un Vaud bon, bon c'est pas très brillant on le, on le lit, mais on ne le traduit pas. La bénédiction des prêtres, alors, euh, de Nombre 6, et puis, euh, alors, le Nombre 6, il n'y a pas besoin de le lire, c'est par cœur, hein, euh, et puis les récits de David et d'Amnon ne sont ni lus. David, c'est lorsqu'il va, euh, on les lit pas, on les, ça, ça ne, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça n'édifie pas trop l'assemblée, donc euh, c'est David qui tue son, qui fait tuer son son officier euh, Uri pour avoir sa femme, Betsabé. Et puis le récit d'Amnon qui, qui, qui viole sa demi-sœur. Un des fils de David. Voilà. Alors, donc, vous voyez, on, on fait un petit peu de... Hein. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de livre. on ne lit pas dans les prophètes, le récit du char, hein, Ézéchiel 1, vous savez, le récit du char, c'est quand même un peu compliqué, hein, comment ça marche cette histoire, on entre dans l'ésotérisme, ça va dans tous les sens, ça, ça, ça, ça occuperait trop, c'est pas la peine, c'est pas le moment de à la synagogue, c'est le moment de la foi, de compréhension, de prière. Hein, et puis le récit de bon, on le lit ou un autre va dire on ne le lit pas bon d'accord, ils ne sont pas tous d'accord hein. et puis également euh, Rabbi Eliezer hein, va dire euh, pour faire savoir à Jérusalem dans Ézéchiel chapitre 16 allez voir le chapitre 16 de Ézéchiel c'est euh, c'est la disons c'est les reproches d'Ézéchiel hein, qui qui, qui, qui, qui, euh, qui reproche Israël d'être comme une prostituée, de façon très, assez réaliste. Donc, on va laisser ça, ça, fait, ça peut éveiller, les, les, les, ça peut faire dérailler un peu de, de, de l'écoute vraie de, de la Torah. Voilà, alors, bon, simplement, vous voyez, quelques pratiques, hein, quelques pratiques de la lecture, de la traduction, de la traduction, hein, traduction qu'il en faut, bien sûr. Voilà, alors, euh, autre chose que je ne vous ai pas donné ici, hein, euh, il faut donner, il faut donner un sens, mais il faut pas non plus. Euh, on n'est pas dans l'école mitrachique. On va discuter sans fin. Hein, on lit la, tradu on, la traduction, la est lue. On va donner un sens, mais parfois il va falloir, il va falloir quand même euh, expliciter un peu. On verra dans les, dans, les, dans, les, dans les prochains exemples. Alors, il faut pas non plus déborder, mais il faut en donner. Alors, euh, je vais vous dire un, un certain au deuxième siècle, un rabbi Yehuda qui dit. Celui qui traduit un verset mot à mot, c'est un faussaire, et celui qui ajoute quelque chose, est un insolent et un, ab... un blasphémateur. Alors comment se comporter entre les deux Bon, c'est toujours un problème. Parfois, on verra, ça déborde un peu quand même. On en dit beaucoup plus. Mais enfin, bon, euh, c'est pas, on n'est pas dans, la, dans le, le domaine où on va commencer à discuter de la Torah et rechercher. Non, le traducteur va donner souvent un sens qui n'est pas forcément le sien, qui est le sens déjà reçu par la communauté pour que ça se situe bien dans la traduction qui a déjà compris ce texte. Voilà. Euh... Euh... Bon, je continue là. Voilà, je laisse les réserves, on les verra après. Euh... Alors, alors maintenant, euh, Targum, il y a, le Targum, justement, euh, le traducteur va donner un sens, qui, une interprétation du texte qu'il a déjà dans la tête parce qu'il connaît sa tradition. Donc, euh, et sa tradition, elle vient d'où Elle vient du Midrash, de La recherche midrashique dont on va nous parler tout à l'heure, Édouard, euh, euh, mais... Le, Disons le, le, le, le côté fondamental et noble, c'est vraiment le côté de la recherche de l'interprétation midrashique et le, la traduction, la traduction targumique n'est que l'effet, le résultat euh, modeste, court de ce midrash qui est beaucoup plus important. Alors, on va voir ça à propos du songe de Jacob. Voilà, Jacob, vous savez, euh, hein, on est en dans la Genèse, au chapitre 28, verset 10, Jacob vient de sortir de Beersheba et il va se rendre à Haran. Alors, euh, normalement, euh, dans un, si on lit ça, c'est un début de, de, de, un début de, de chapitre et le, le traducteur va être obligé, va parfois dire ben, ce qui s'est passé avant. Ce qui s'est passé avant, ben, je dis, hein, Jacob, a aidé par sa mère d'ailleurs, s'est débrouillé pour... Euh, pour, se, pour prendre pour lui la bénédiction de l'aîné, la bénédiction paternelle, donc la bénédiction qui comprend tout, vraiment tout la gloire de l'avenir, et il l'a prise à Shaul à son frère Saül. Donc une fois que Saül s'aperçoit de ça, évidemment il est furieux, et Jacob, c'est le conseil de sa mère d'ailleurs, va bah, retourner dans, chez, chez ses ancêtres à Haran, hein, en Mésopotamie, c'est là qu'il va d'ailleurs se, euh, euh, se trouver des épouses, Rachel hein, et Léa. Euh, donc mais il faut qu'il fuit, il part, hein, il n'est pas, pas brillant. Il n'est pas brillant, mais alors, euh, il va s'arrêter, il, il va s'arrêter euh, quelque part en chemin, hein, il va s'arrêter, euh, et euh, voilà que lorsque disons, lorsqu'il sort de Mershiva et à Arhan, voilà simplement le texte, hein. le targoumiste, ou en tout cas le, le, le rédacteur du targoum, s'il y en a un, là, il va, il va décrire un certain nombre de miracles, de, de, de, de, de, de choses extraordinaires qui ont eu lieu à ce moment-là. Cinq prodiges. Hein. Cinq prodiges, alors le premier prodige, les heures du jour furent abrégées et le soleil se coucha avant le temps, parce que le verbe brûlait de parler avec lui tiens le verbe c'est intéressant le verbe, la même ra brûlait de parler avec lui un amour de verbe, de, de Dieu bien sûr. pour Jacob Jacob qui deviendra Israël second prodige, les pierres que notre père Jacob avait prises et mises comme oreillers pour sa tête, c'était très confortable hein, quand il se leva le matin, il les trouva toutes réunies en une seule oh, c'est la pierre qui les en stèle sur le sommet de laquelle il versait déjà on sent plus de symbole, hein, c'est c'est toutes, euh, enfin, toutes ces pierres réunies en une seule, on verra ce que ça signifie. Troisième prodige, et que lorsqu'il est mis en marche pour aller à Rahan, la terre se rétrécit devant lui. Il arriva tout de suite. Hein. Ensuite, euh, quatrième, la pierre que tous les bergers réunis pour la faire voler de dessus la bouche du puits, quand il arrive, il y a un puits. Hein. Lorsque notre père Jacob arriva, il la souleva d'une seule main, il abreuve tout le troupeau de l'avant et c'est là qu'il bon, va aussi à trouver, faire connaissance avec son, son oncle Laban et puis surtout euh, ses filles et puis surtout Rachel. Hein. Et ça va faire un mariage. Quand notre père Jacob, un hein, cinquième prodige, notre père Jacob il soulevé la pierre de dessus la bouche du puits, le puits se mit à déborder montant en sa présence et continue à déborder pendant 20 ans tout le temps qu'il demeura à Rahel. Alors là, on a toutes les traditions du puits. Hein, euh, qui, qui, qui, qui déborde lorsque les perses sont là, qui, qui les accompagnent, et puis après on aura le puits aussi qui accompagne, ça même le puits de la Torah, en fait, c'est ça, hein, qui accompagne le peuple dans le désert. Bon, alors tout un ensemble voyez, de traditions qui, qui ressortent là. Alors, voyons voir. Euh, quelques. Euh, deux, les, deux, les deux premiers. On va, on va traduire surtout les deux premiers prodiges. Hein. Alors, lorsqu'il arrive à Bersheba, il rencontre, alors, il y a deux traductions là. Je dis, il rencontra le lieu et il passa la nuit car le soleil s'était couché. Hein, la BJ dit, euh, il arriva d'aventure en un certain lieu et il passa la nuit car le soleil s'était couché. Puis alors après, il prit une des pierres du lieu. Hein, bon, D'abord, le soleil s'était couché. Euh, bon, le soleil s'était couché et on pourrait dire évidemment hein, si le euh, soleil s'est couché s'il passe la nuit si c'est euh, euh, une explication euh, tout à fait normale mais enfin, euh, qui est ait une telle évidence hein. mais en fait, car le soleil s'était couché vous voyez, euh, y a, y a, en parenthèse il y a deux mots, hein, qui va hein, parce que va était aller hein, bon, le verbe signifie qui s'était couché voilà. alors nos maîtres ont dit il éteignit Dieu Éteignit le soleil, c'est-à-dire qu'il a rejoint les deux mots, c'est exactement les mêmes lettres, hein, mais c'est qui bat. Hein. Il éteignit le soleil. Voilà, il éteignit le soleil. Alors oui, on a dans le, on a dans le, euh, dans Targum, on a les heures du jour furent abrégées et le soleil se couchait avant le temps, hein, parce que le verbe brûlait. Bon, c'est déjà un subtil mais on n'a pas, on n'a pas les, les, les euh, hein, à partir du texte. Ici, le midrash le donne. Hein. Il, on joue sur le mot « s'était couché », hein, on ajoute les deux mots ensemble, ça veut dire « il éteignit Kiba », un dieu éteignit le soleil. Cela pour te dire que le Saint béni soit-il fit se coucher la roue du soleil alors que ce n'était pas l'heure, afin de s'entretenir avec Jacob, notre père, dans l'intimité. Hein. Ce Jacob qui est un roublard, qui vient de rouler son frère, et qui, et qui, dans, et qui ensuite, en rahan enfin chez Laban, va... Va, va, va rouler la bande en enfin, se faisant rouler par lui enfin c'est un vraiment c'est un, un rusé euh, quand il est quand, quand il est euh, debout il a des idées comme disait le père euh, Jacques, Jacques Fontaine un hein, dominicain de Jérusalem un guide hein, Jacob a des idées horizontales quand il est debout mais alors quand il est horizontal il a des idées euh, Splendide, magnifique, hein, ces formules. C'est l'échelle de Jacob qui peut y avoir enfin, un texte très, très interprété. Alors, on donne simplement euh, l'exemple de l'ami d'un roi. Il toujours, il faut donner une, une, une, une exemple, un exemple hein, qui vient. L'ami vient le trouver par l'intervalle, le redit, éteignez les lampes, je désire parler avec mon ami dans l'intimité. C'est ainsi que le Saint-Bénice, fit il se coucher la route du soleil avant son heure afin de pouvoir parler avec Jacob. Avec notre Et Jacob deviendra Israël, hein, deviendra Israël, hein, dans ses traditions aussi. Donc, euh, l'amour de Dieu euh, pour Jacob, il a envie de parler avec lui. Voilà, alors maintenant, il prit des pierres du lieu. Alors, ce que je de dire tout à l'heure, euh, dans la tradition de la Bégie, hein, la Bible de Jérusalem, où la Top dit à peu près la même chose d'ailleurs, hein, il prit une des pierres du lieu, puis voilà, hein, parce qu'il en prit pas plusieurs, mais euh, on a, hein, il prit des pierres du lieu, hein, on a un pluriel, hein? car met à venir à Bakoum des pierres du lieu. Euh, euh, alors, euh, bon, on en a pris, une première question. Euh, il en a pris combien Puis en fait, on sait aussi que ces pierres, à la fin, il n'y en a plus qu'une. Il n'a plus qu'une, la pierre qu'il avait, qui lui servait d'oreiller. Il, voilà. il, a, il, a, il a en a fait une, une matseva hein. il a en a fait une, une sorte d'hôtel. De, de alors, euh, euh, alors, bon, combien Bon, alors maintenant, nos maîtres du deuxième siècle vont discuter. Ben, Rabbi, il a pris douze. Voilà, il a pris douze, parce que Jacob, il avait déjà le souci de sa descendance. Hein. Euh, alors, le saint béni soit-il a décrété qu'il susciterait douze tribus, hein, il, il le sait déjà, hein, bon, il ne faut pas trop se demander, hein, il y a pas d'avant, d'après, bon. et bon, il le sait. Abraham ne les a pas suscités, Isaac non plus, alors quant à moi, si ces douze pierres se joignent l'une à l'autre, je saurais que c'est moi qui susciterai les douze tribus. Lorsque les douze pierres se furent jointes l'une à l'autre, il sut que c'était lui qui susciterait les douze tribus. Voilà, Jacob est rassuré, bon, tout, les douze tribus vont venir de moi. Avec un petit souci, on verra, le petit souci avec Reuben qui a fait une bêtise, est-ce que vraiment il méritera, lui, de, de, de, de rentrer dans cette grande tradition Bon, enfin, douze, mais pourquoi douze Pourquoi douze ben, Il y en a qui va dire non, il a pris trois. Il en a pris trois. Ben, alors, il en a pris trois. « Le Saint béni soit-il a uni son nom, le Dieu, je suis le Dieu d'Abraham. » Il y a des textes qui disent le Dieu d'Abraham. Il a uni son nom sur Abraham, donc il a mis son, son, sa, sa relation la plus forte possible, son nom, sur Abraham. Il a uni son nom sur Jacob. « Alors maintenant, si ces trois pierres se joignent l'une à l'autre, je saurai que le Saint béni soit-il unit son nom sur moi. »« Lorsqu'elles se fait jointes l'une à l'autre, il su que le Saint béni soit-il unirait son nom sur lui. Oui. » Euh, alors bon, trois, mais alors nos maîtres, c'est la tradition la plus peut-être la plus reçue, on pourrait dire, hein, mais ça supprime pas les autres. Nos maîtres font une exégèse avec le plus petit nombre possible, c'est-à-dire ils en ont pris plusieurs, ben, au moins deux, hein, au moins deux. Là, on est sûr, hein, au moins ça. Hein. Alors d'Abraham, il sortie du remue, hein, c'est Jacob qui se dit ça. Hein, mon père, mon grand-père Abraham, euh, et ben euh, il y a eu Ismaël, hein, et puis tout le monde très bien. Hein, donc Isaac et Ishmael Isaac, ben, il y a eu Esaïe et puis euh, Esaü et moi hein, d'Isaac de, de, de, de et puis c'est moi qui passe et Esaü bon, il, il est rejeté hein, il est remué, rejeté Alors, quant à moi, si ces douze pierres se joignent l'une à l'autre je saurais qu'il ne sortira pas de remue de moi, de, de lui ce sera la totalité les, la totalité les six euh, les, les, les, les douze les, les douze euh, fils de Jacob. On raconte d'ailleurs que Jacob, lors de sa mort, euh, s'inquiète un peu et lui dit « Est-ce que vous, vraiment, vous êtes bien dans la tradition, bien unis, tout ça hein ?» Et ses fils lui répondent « Écoute, Israël, car Jacob, c'est Israël, hein, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Voilà. » Donc, euh, tout le monde, tous les six, les douze tribus sont vraiment rentrés dans la tradition. Alors, vous voyez que le, le taboum, qui est pourtant assez long sur ce passage, hein, qui raconte ses cinq miracles, et tout ça. Euh, est très bref par rapport à ce que le Midrash dit. Et le, le, Targum explice, le Targum dit simplement quelque chose qui est explicité dans le Midrash, qui est le lieu de la recherche, le lieu de l'explicitation, le lieu de la nouveauté. Le traducteur, lui, donne simplement souvent le sens essentiel, le sens premier retenu quand c'est nécessaire. Voilà, alors maintenant, euh, quelques... Il en a déjà... Je vais donner quelques exemples, quelques exemples du genre targumique. Il 10 heures, il faut que j'arrête à 10h15. Pas, ça passe tellement vite. Alors, quelques exemples du genre targumique. Alors, il y aura faire comprendre des glosses, une mentalité populaire. Et la Bible ne peut contenir ni erreur ni contradiction. La Bible est expliquée par toute la Bible. Et souvent, actualisation, adaptation du texte. Voilà. Jean, prends ton temps hein. tu es jusqu'à 10h30, on fait la pause après il me semble pas il me semble que à, 10h30. à 10h30 on fait la pause non c'est ça ou c'est 10h15 j'ai un doute sur l'horaire moi c'est 10h15 ça me semble le plus bon, bon ok. Bon, 10h15, bon bah écoute tant pis de toute façon hein. tu pas... voilà. as jusqu'à 10h30 as vraiment... parce qu'on a une pause à 10h30 et à 10h40 D'accord. Bon, On va tranquillement. J'ai encore une demi-heure. Bon, pour la bonne, je vais donner quand même quelques exemples. Hein. Alors, euh, bon, des modifications diverses, ajout, du complément, tout ça, euh, voilà. Euh, toujours le... Oh, qu'est-ce que c'est ce téléphone Alors, c'est toujours, le, disons, l'idée le, d'expliciter, de, de, de, de faire comprendre. Hein. Alors, une interrogation, euh, hein, c'est dans Jérémie 18-14, est-ce que vient à manquer du rocher un texte un peu difficile à hein, manquer du rocher des champs de la neige du dimanche est-ce que sont asséchés les eaux qui jaillissent et viennent de loin fraîches et courantes euh, donc voilà des questions même mon peuple a oublié hein. eh bien on va traduire par des on va par, par dire par une comparaison hein comme il n'est pas possible que manquent les eaux de la neige qui descendent sur les pentes du Liban, ainsi ne manquent pas les eaux de pluie qui descendent. Voilà. Voilà, il y a des choses dans la nature qui, qui sont évidentes, et pourtant, mon peuple m'a oublié, il a oublié cette, cette eau qui descend euh, de la Torah. Ce n'est pas normal. Voilà. Euh, un autre texte, euh, « Mais mon peuple m'a oublié pour brûler les offrandes à ce qui n'est rien. On les fait trébucher dans les chemins, voie de toujours, pour aller dans des sentiers, chemins non frayés. » Mon peuple a oublié, alors on va, le Targum, c'est le Targum de la Genèse, là. « Mon peuple a abandonné mon culte à son désavantage. Vous voyez » euh, Donc, on, a, on, on, ajoute, on ajoute une petite traduction, il a abandonné mon culte, hein, le culte de la Torah, euh, c'est ça voilà. Euh, ensuite, euh, un texte assez difficile, hein, c'est le, le Jacob qui s'adresse à Simon et à Lévi, « Vous m'avez porté malheur, vous m'avez jeté dans la bara en me rendant odieux, en me faisant littéralement en me faisant puer euh, parmi les habitants du pays. » C'est un, un peu dur ça, parmi le cas et le périsite. Et moi, je suis peu nombreux. ils vont se rassembler contre moi, me frapperont, je serai anéanti. » Alors là, on est dans cette situation où Jacob avec ses fils arrive, à, arrive en, terre, en terre promise, hein, de, de retour de Haran. et puis euh, vers, à, Sichem, euh, à Sichem, il y a euh, un petit drame, c'est-à-dire qu'il y a douze fils de Jacob et il y a une, et il y a une, il y a une fille aussi, une une fille de Jacob euh, euh, euh, d'Ina hein, qui euh, qui, est prise, qui est prise par un, par un Sichem, un habitant de, le, le, fils de, le, le fils du roi de Sichem, le fils de Ramor et qui s'éprend d'elle, qui la viole et alors euh, euh, il va falloir c'est insupportable qu'est-ce qu'on va faire il va y avoir un toute une ruse employée par les fils de Jacob, il y a une traduction, le, le, le, le, roi, le, le roi de Sichem dit bah, « écoutez, euh, donnez-nous cette fille et puis on, on travaillera ensemble et tout ça, les autres sont pas d'accord » et il dit « bon, bah, écoutez, on va, on, on va, c'est entendu hein. ». C'est entendu, euh, on va vivre ensemble, on, nous donne nos, on, on vous donne notre sœur, mais il faut que vous soyez comme nous, il faut que vous vous Il faut que vous soyez circoncis. Alors, ils acceptent, c'est la circoncision, et au bout de trois jours, quand ils ne peuvent pas bien bouger, sinon, elle est vie, et puis bah, les autres se précipitent sur les habitants de Sichem pour les massacrer. Voilà. Alors là, c'est quand, quand même quelque chose de, de, de pas bon. Hein. Alors, euh, vous avez le traducteur, hein, Jacob dit à Lévi :« Vous m'avez porté malheur, jeté dans l'embarras, en faisant sortir mon nom comme mauvais. Voilà, » hein. Et puis, euh, une petite euh, précision aussi, « Ils vont se rassembler contre moi, hein, tous, ces, tous ces gens, ils me, bon, ça va être la guerre, je serai anéanti, moi et ma maison. » Un petit détail, on rajoute « moi et les hommes de ma maison. » Donc, une traduction une tradition, vous m'avez fait puer pratiquement, c'est ça, hein, vous on va l'expliciter, on vous avait fait sortir mon nom comme mauvais, et puis euh, ils vont se rassembler contre moi, ils me frapperont, moi et les hommes de ma maison, on explicite un peu, c'est tout, tout simple. Hein. Alors, <coughs> maintenant, ce massacre des gens de Sichem par les fils de Jacob, c'est quand même quelque chose qui peut choquer. Alors, on va, dans Targoum, les, les, les fils de... Les, Lévi et puis, euh, et puis euh, Jacob, euh, plutôt Simon et Lévi répondent hein, « devait-on traiter notre sœur comme, comme une prostituée ?» bon, c'est tout le texte, mais bien sûr euh, il va falloir donner des explications alors le Tarnum donne un peu sur cette chose qui est un peu gênante euh, des, des explications un peu détaillées donc, euh, les deux fils de Jacob, Simon et Lévi, répondirent et dirent à Jacob, leur père, « Il n'était point convenable que l'on dise dans leurs synagogues et leurs écoles, c'est-à-dire dans nos descendants, hein, des incirconcis ont souillé des vierges et des idolâtres, la fille de Jacob. Hein. Au contraire, il est convenable que l'on aille dix ans dans les synagogues d'Israël et leurs maisons d'études, des incirconcis ont été mis à mort à cause d'une vierge des idolâtres pour avoir souillé Dina, la fille de Jacob. » pour qu'après cela, Shishem, fils, si fils de Ramon, n'allait pas se vanter à part soi, ne s'enorganise pas en disant son cœur, comme une femme qui n'a pas d'homme, etc. C'est ainsi qu'on a le traité d'Ina. Voilà. Maintenant, euh, voilà. on a dans, après, euh, Jacob, là c'est la vente de Joseph. Dans, voilà. Et, pendant qu'on a vendu Joseph, Ruben était pour là. Alors, Ruben revint à la fosse, Genèse 37-29. Joseph n'y était pas, il déchirait son vêtement. Mais alors, la question, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est allé faire Il revient à la fosse, on ne sait pas ce qu'il est allé faire. Eh bien, en effet, le Targou veut expliquer. En effet, il n'était pas avec eux à manger lorsqu'ils l'avaient vendu. Il était assis à jeûner, voilà, on revient le problème de Ruben, pour avoir dérangé, enfin, hein, c'est de façon légère, hein, dérangé la couche de son père. Il s'en était allé, s'était assis dans les montagnes, avec l'intention de revenir ensuite à la citerne et de le faire remonter pour le ramener à son père, afin peut-être de retrouver sa faveur. Voyez, faut il faut qu'il expie un peu sa faute, hein, il a fait quelque chose qui, qui traîne là. Mais quand il revint, il regarda, et voici que Joseph n'était plus dans la citerne, il déchira ses vêtements. Hein. » Alors, euh, maintenant, toujours à propos de, euh, de, toujours de Rouven, hein, il se retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là et moi où vais-je aller Ça, c'est le tabou, c'est le texte biblique. Alors, euh, bah oui, pourquoi est-il si angoissé hein ben, on, va on va le dire. Hein. Il tourna vers ses frères et dit, l'enfant n'est plus là et moi où vais-je aller Comment pourrons-nous... Là, c'est peut-être que pourrais-je, je ne hein, bon, passe pas sur les détails de, de, de, de la morphologie ici. Hein. Comment pourrons-nous, pourrais-je revoir la face de mon père Voilà ce qui qu l'angoisse. Hein. Comment va-t-il se présenter devant son père avec l'un des deux, avec le, le petit Joseph là, qui n'est plus, et puis lui-même qui, hein, qui, qui a besoin d'être un peu justifié par rapport à son père avec ce qu'il lui a fait hein. Voilà. <rire> Alors maintenant aussi, relations, des connexions logiques, hein, relations avec la section précédente. Alors là, c'est encore un grand texte, hein, c'est la Hakeda, hein, c'est Abraham qui est convoqué par Dieu pour dire, tu vas m'offrir ton fils hein, sur le mont Moria, le fils Isaac. Il arriva qu'après ces événements, Dieu tenta Abraham et lui dit, Abraham, Abraham. Abraham, il dit, me voici. Voilà. <coughs> Alors, après ces événements, on est au début d'une section. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Si on commence tout seul la lecture comme ça, après ces événements, euh, on a besoin de savoir ce était Eh bien, bon, le, le, le traducteur va, va le dire. Il connaît, une il connaît sa tradition, il, il sait. Hein Donc, il arriva hein, qu'après ces événements, après qu'Isaac euh, et Ismaël se furent querellés, hein, on a la dispute d'Isaac et Ismaël, hein, Ismaël cherchait même à cherchait même à tuer Isaac, enfin bon, c'est as une énorme là-dessus. Alors, ils se querelle au sujet de quoi Ismaël disait, c'est à moi qu'il revient d'hériter de mon père, puisque je suis son fils premier-né. Voilà. Tandis qu'Isaac disait, c'est à moi qu'il revient d'hériter de mon père, car je suis le fils de Sarah, sa femme, alors que toi, tu es le fils de Hagar, la servante. Voilà. On pense qu'ils connaissent un peu le... le Saint-Paul, hein, à propos des Galates, hein, Saint-Paul va inverser, va inverser c'est les chrétiens qui deviennent fils de Sarah, mais on a déjà ici cette tradition en débat. Hein. Donc, euh, voilà, après ces événements, hein, bah c'est cette dispute. Alors ça continue, hein, ça continue. Alors pourquoi justement, cette, maintenant, cette offrande d'Isaac de, de a eu lieu, hein, pourquoi a eu lieu la l'Akéba euh, voilà. Euh, Ismaël répondit Je suis plus juste que toi. Il dispute, parce que j'ai été circoncis à 13 ans. Hein, et si j'avais voulu me refuser, je me serais sauvé. Je ne serais pas prêté à la circoncision. Eh bien, je l'ai fait, bien heureusement. Voilà. Mais toi, tu as été circoncis à 8 jours. On ne t'a rien demandé. Si tu avais eu la connaissance, peut-être que tu serais, aurais refusé. Alors Isaac, il est là, Bon, il veut l'emporter. Ben, voici qu'à ce jour, j'ai 37 ans. Et si le Saint béni soit-il, me demandait de tous mes membres je ne les lui refuserai pas. » Tiens, ça, on pense aussi à certaines traductions. Hein. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta vie, de toute ta force. De toute... » de On va interpréter le « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu toute ta vie euh, en donnant ta vie. » Donc, Alors, ici, voilà, on a quelque chose de, de ce type-là. Ici, vous voyez, on a toutes d'immenses des, des, des, des, des, traductions derrière. Hein. Voilà. « S'il me demandait tout membres je ne les lui refuserai pas. » Aussitôt, ces paroles furent entendues devant le maître du monde et sitôt la parole du Seigneur, tant à Abraham, il lui dit Abraham, Abraham et ce dernier dit, me voici. Et donc, euh, Isaac avait 37 ans. Hein. On sait que, enfin, la, la, la Bible dit que lors de la Akeda, lorsque Isaac a été offert, donc cet événement rapporté ici, euh, Sarah l'a appris, et elle a cru que Isaac était vraiment mort, hein, elle tout... bon, elle, est mort ce... elle est morte à ce moment-là, elle avait 127 ans, or lorsqu'elle a eu euh, Isaac, hein, euh, en Genèse 17-17, hein, qu'elle était enceinte d'Isaac, elle avait 90 ans, ouais, ouais, bien. donc de 90 ans à 127 ans, il y a 37 ans, donc Isaac avait, ce qu'il fallait démontrer, 37 ans lors de l'Akéda, ouais. Ça pourrait intéresser aussi l'interprétation chrétienne quand il voit que euh, euh, le Christ enfin, reprend Isaac qui s'offre en euh, hein, adulte. Voilà, bon, des mots obscurs interprétés, simplement, c'est tout simple. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est ce tout va vous La terre était désertée, vire, c'est Genèse 1-2, et la ténèbre sur la face des eaux, le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. La terre était désertée vide. Bon, il faut expliquer un petit peu, on le fait. Hein. La terre était désertée vide, privée d'homme, privée de tout animal. L'obscurité s'étendait sur la face de l'abîme, et un esprit d'amour de devant le Seigneur soufflait. Alors, la terre était privée d'homme et privée de tout. On en rajoute un peu hein, pour dire un peu ce que c'était ce tout humain. Et ben, la vie va apparaître après. Hein. Et puis, un esprit soufflait sur la face des eaux, un esprit d'amour de devant le Seigneur, hein, cet esprit qui va être à l'origine de, de la création c'est un esprit d'amour on dit euh, toutes les fois qu'on dit le, est trois fois le chemin Israël bénédiction bénédiction avant le chemin c'est Dieu qui crée qui crée et qui maintient la création par amour hein, d'amour, voilà, donc on a des grandes traditions derrière qui sont simplement évoquées par quelques mots voilà. euh, explication de l'errance de Cain hein, euh, et quand sortit devant le Seigneur, il habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Hein, euh, bon, il part, et Nod. Alors, il habitait habita la terre exilée et vagabond. La terre de Nod, il y a une. une disons, le, le mot Nod, c'est aussi. Euh, ça fait l'écho d'un verbe, c'est les mêmes lettres, hein, le verbe, la Nod, qui est euh, vagabonder, euh, errer, alors, bon, on joue là-dessus, une hein, petite interprétation, « Il habita la terre exilée et vagabond à l'Orient d'Éden. » Et puis, « à l'Orient d'Éden », qu'est-ce que signifie cet Orient d'Éden hein ?« euh, Orient », ça peut dire « avant l'Éden » aussi. Ça, ça, on peut interpréter comme ça, hein, « Mikédème », c'est « avant » aussi. Alors, une nouvelle euh, interprétation, « Or, il advint avant que… » hein, avant qu'il n'ait tué Abel que la terre produisait devant lui des fruits comme ceux du jardin d'Éden. » Donc, avant l'Éden, on reprend, mais pour l'interpréter euh, autrement. Hein. « Mais après qu'il eut péché en tuant Abel, elle se changeait et produisit devant lui des épines et des ronces. » Bon, alors, ça posera encore des discussions, on ne va pas les faire ici, mais on le dit ça déjà du, du, du, du péché d'Adam du, du de, de et puis de, du couple, du premier couple. Alors, est-ce que ça commence seulement avec Abel, ça bon, c'est une autre question. Alors, euh, la bénédiction, de, la bénédiction de, de, Joseph, de Joseph par Jacob. Euh, pour moi, je te donne, on va expliquer plusieurs choses là, euh, « Je te donne une épaule en plus de tes frères que j'ai prise de la main de l'Amorite par mon épée et par mon arc. Voilà. » Alors, il y aura des choses à expliquer. « Je te donne une épaule. » C'est Joseph donc qui est béni par Jacob et Jacob lui promet quelque chose de plus. Il lui promet une épaule de plus. Qu'est-ce que c'est que ça hein, ?« Que j'ai prise de la main de l'Amorite Eh bien, c'est une épaule, c'est « Shechem ». Une épaule, c'est « Shechem ». C'est le même mot, enfin, c'est les mêmes consonnes que Sichem. Hein. Moi, je te donne la ville de Sichem, voyez, une part, un cadeau de plus qu'à tes frères, que j'ai prise des mains des Amoréens. Autant vous avez pénétré, euh, je me suis levé et je vous ai soutenu par mon été et par mon arc. Hein. Alors, déjà, Ankhélos, hein, le, le, le Targum, lui, un peu plus restreint, hein, un peu plus sobre, hein, dit, va quand même dire que j'ai prise de la main de l'Amorite. Par ma prière et ma supplication. Vous voyez que c'est autre chose, ce n'est pas l'épée et l'arc, ce n'est pas le guerrier qui casse tout, non, c'est ma prière et ma supplication. Et puis, il va y avoir euh, également euh, que j'ai prise. Donc, je, une, euh, je te donne une part de plus qu'à tes frères, le vêtement du premier homme, euh, le père de mon père, Abraham, qui est le prit des mains des mondes. Alors, ça, il y a toute une tradition toute une tradition sur, euh, sur, le, sur le vêtement. Le vêtement, de, le vêtement de, de, de, de Adam, finalement, qui a été transmis, et on va l'interpréter, on l'interprétera plutôt dans le, le vêtement sacerdotal, puisqu'il y avait un sacerdoce qui se serait succédé jusqu'à ce qu'on ait le sacerdoce d'Aaron exclusif, bien sûr. Bien, euh, maintenant, euh, Moïse n'avait pas, pas perdu sa vigueur. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil n'était pas éteint et sa vigueur n'avait pas fui. Alors, euh, sa vigueur, hein, on a un mot... Euh, Hein, l'air, lair euh, euh, qui, qui, qui, qui, a, qui qui a la même consonance que le mot qui signifie les mâchoires. Alors, euh, on va rajouter le targum on ajoute un peu. Là. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, les globes de ses yeux n'étaient pas éteints, voilà, hein, son œil n'était pas éteint, alors sa vigueur, hein, ça va être ses, euh, ses dents, hein, sa mâchoire, les dents de sa mâchoire n'étaient point tombées. Et la Vulgate, va dire, la traduction de la Vulgate va reprendre cette euh, traduction-là. Hein. Donc on s'appuie sur le mot consonantique, le ri mâchoire. Hein. Euh, et dans Néophytie, euh, les globes de ses yeux n'étaient pas éteints, et alors on va euh, dire autre chose, la splendeur de sa face n'avait point changé. Hein. Nous pensons à la, à la splendeur de sa face euh, dans dans Saint-Paul, hein, le, le, le, le, le voile qu'avait Moïse, hein, que parce que sa face était splendide et brillait. Voilà. Il brillait d'avoir été en contact avec le saint des saints avec Dieu. Hein. Euh, un mot un peu difficile, en Genèse, en Genèse 20 et 13, euh, C'est Abraham qui va parler à Sarah, on est, en, on est, dans, le, euh, on est dans le royaume d'Abimelech, hein, ce n'est pas, pas en Égypte, et puis donc euh, Abraham, qui a une si belle femme, a bien peur qu'on lui, qu lui prenne, alors il dit à, il dit à, à Sarah, à Sarah hein, « Lorsque les Oluïs me firent aîner loin de la maison de mon père, je lui ai dit, je lui ai dit, et qu abraham dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Alors, est-ce que Dieu a fait, euh, les, puis un pluriel, hein, les Elohim a fait errer, a fait errer euh, Isaac euh, volontairement Et puis les Elohim la septante qui est une sorte de targoum, la septante hein, c'est des, des choses qu'on en rajoute un peu il arriva lorsque Dieu me fit sortir de la maison de mon père je lui dis etc hein. et puis Néophyti, quand les nations cherchèrent à m'égarer après leurs idoles et que la parole du Seigneur pris de la maison de mon père voilà c'est toujours les dieux qui m'ont fait c'est pas les dieux qui m'ont fait errer hein, l'élohim qui m'a fait errer Hein, euh, c'est bon, des, des nations qui ont voulu m'égarer le TG1 de Targum Yahushalmi euh, dit quand les adorateurs d'idoles cherchèrent à m'égarer je sortis de la maison de mon père voilà, hein. donc euh, on corrige un peu tout ça hein. on corrige un peu tout ça euh. maintenant euh, Genèse 6-3 mon esprit ne jugera pas ne disputera pas à jamais dans l'homme puisqu'il est cher et ses jours seront de 120 ans. » Est-ce que l'Esprit de Dieu va décider d'abandonner l'homme C'est un peu la, la, la difficulté. Alors, voilà ce qu'on a dans le Yahushalmi, un parallèle à Néophyti, mais beaucoup plus tardif, hein beaucoup plus tardif de rédaction, pas forcément de tradition. Le Seigneur dit « par sa parole, « Aucune des générations mauvaises qui doivent surgir à l'avenir ne sera jugée d'après le rituel des jugements de la génération du déluge. » Voilà, donc, bon, le déluge, ben, tant pis pour eux, ils vont, être, euh, ils vont être engloutis, mais à part la suite, euh, non, il n'y aura pas cette sanction-là. Hein, « Cette génération du déluge qui doit être détruite et exterminée du milieu du monde. N'avais-je pas mis en eux mon esprit de sainteté pour qu'ils accomplissent des œuvres bonnes Mais voici, ils ont rendu leurs œuvres mauvaises. Je leur ai donné un délai de 120 ans pour qu'ils se convertissent et passent pénitence. Ils n'ont point fait Et puis dans le néophyti euh, aucune des générations mauvaises qui doivent survivre à l'avenir ne sera jugée d'après le rituel des jugement de la génération. Donc on assure un peu encore, euh, on assure qu'il n'y aura pas, il y aura plus ce, ce jugement terrible. Voilà. Bon, je saute ici. Alors maintenant. Euh, des termes ou des images explicitées. Hmm. La terre où coule le lait et le miel voilà, hein, devient ben, simplement un pays qui produit des fruits excellents, purs comme le lait et doux comme le miel. On en rajoute un peu, vous voyez, hein, dans Exode 3, etc., etc. Pendant les sept années de fertilité, la terre produisit, c'est-à-dire Genèse 41-47, la terre qui produisit du blé. Alors, les habitants de la terre engrangèrent. Ça, on en rajoute un peu, c'est les habitants de la terre qui ont engrangé. Un autre texte, que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans la dégraisse, c'est dans la chronique, que les cieux se réjouissent, on va dire, les anges d'en haut se réjouissent pour le ciel et pour la terre, les habitants de la terre. Voilà. Alors, maintenant le cas de Ruben. Ruben, dans la bénédiction de Jacob sur Ruben, Ruben, tu m'as pour premier-né, tu es la force, prémisse de la vigueur, comble de fierté et comble de force. Hein, prémisse de la vigueur, un débordement comme les eaux, tu ne seras pas comblé car tu es monté sur le lit de ton père, alors tu as profané celle qui est montée sur mon lit. Voilà, quand même, Ruben, il est quand même. Hein. Un petit problème. Alors, il y, a des choses, il y a des choses un peu difficiles. Pourquoi tu es mon premier-né Alors, le Targum Néophyti, tu es mon premier-né, ma force, prémisse de ma peine, tu étais destiné à avoir trois parts, voilà, de plus que tes frères. Tu devais, la primogéniture, premier-né, était à toi. La royauté aussi, et le sacerdoce, tout était destiné comme premier-né, parce que tu as péché, mon fils, la progéniture a été donnée à Joseph, mon fils, la royauté à Judas, elle est souvent un sacerdoce à Lévi. On a distribué toutes ces, tous ces grands, grandes fonctions essentielles en trois, sur ces trois personnages. Hein, le, donc, euh, la, la royauté, euh, la, la primogéniture hein, donc à Joseph, la royauté à Judas, elle est souvent un sacerdoce à Lémy. Et puis, il y a un peu un débordement comme des eaux. Une expression, le verset 4, vous voyez un peu plus haut, là, « Débordement comme des eaux », c'est une expression un peu difficile. Hein. C'est la, la vigueur de Rouven de, de qui est allé euh, violer la concubine de son, la concubine de son père. Ça, alors. alors, ça va être dit autrement. Hein. « Je te comparerai, Rouven, mon fils, à un petit, jardin dans lequel, un, petit, voilà, un petit jardin dans lequel sont entrés des fleuves d'eau débordante. Il n'a pu les contenir, oui, c'est toi, hein il a été emporté de devant Ainsi, Rebuène, mon fils, tu as été emporté avec ta science et loin de tes bonnes œuvres. Avec ta science, hein, peut-être quelque chose contre les... non pas contre les, les philosophes, mais les... les euh, il y a une autre catégorie qu'on qu n'aime pas bien. Hein, autant de, de, de... la philosophie grecque. Hein, hein, tu as... Et, et tu as péché, mais ne recommence pas à pécher de nouveau... Le péché que tu as commis sera pardonné. Alors, il y a la dernière phrase, « Tu es monté sur le lit de ton père, alors que, alors tu as profané celle qui montait sur ton lit. » Alors ça, ben, c'est dans bien des manuscrits, on ne le, le dit pas. On le sait, mais on ne le dit pas, parce que bon, c'est quand même un peu assez scandaleux. Alors, maintenant, je termine hein, quelques gloses, et quelques gloses... Euh, Tamar quitte ses vêtements, on a revu Tamar hein, qui, euh, qui, qui, qui, se, qui, se, qui se travestit en prostituée pour que, que, que Judas passe, il cède à la, à la tentation et finalement il va lui donner un enfant. Tout se terminera très bien dans l'histoire, mais enfin bon, c'est ça. Donc, elle se couvrit d'un voile, s'envole pas et s'assit à l'entrée des, des Naïms. Elle voyait bien, en effet, qu'elle qu n'aurait pas d'enfants, des fils de... Des fils de de Judas. Alors, Tamar quitte ses, ses vêtements de veuve, se couvrit d'un voile, alors on a le verbe semble pas. Alors elle se fit belle. Voilà, hein, elle se fit belle. On ajoute un petit peu en détail. Et puis, en kénos aussi. Hein, elle s'arrangea, ja, elle se fit belle aussi. Vous voyez, on en, on en met un petit peu. Euh, Serpent et scorpion dans la citerne. On jette, je, on, on, cette fois, on revient à Joseph qu'on jette dans la citerne pour le vendre, ensuite on le vendra, ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, et la citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Bon, et répétition, à quoi ça sert Elle était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors, bon, il n'y avait pas d'eau, c'est superflu. Donc, euh, la Bible ne dit pas des choses deux fois la même chose, c'est pour la peine. Donc, euh, elle était vide, il n'y avait pas d'eau, il y avait des serpents et des scorpions. Vous voyez, on en rajoute. Le pauvre Joseph on était mal parti. On en rajoute. Euh, maintenant, est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu, hein, de Dieu mmh. Eh bien, on va interpréter, euh, hein, quand un homme donnera, donnera en garde à son prochain de l'argent et des objets, et qu'on les volera de la maison de celui-ci, si le voleur est retrouvé, il donnera compensation, si le voleur n'est pas retrouvé, le propriétaire de la maison s'approchera de Dieu pour qu'on sache euh, qu'il n'a pas mis la main sur lui. Alors, s'approchera de Dieu, on va traduire dans l'oncle il s'approcha devant les juges, devant les juges, et il jurera pour pouvoir porter la main hein, contre Dieu. Voilà. Bon, simplement. La tunique de Joseph. Hein. Pourquoi a-t-on trempé la tunique de Joseph dans du sang de chevreau Il firent la tunique de Joseph, tuer un chevreau, et plongèrent la tunique dans le sang. Alors, euh, voilà, on a l'impression, pourquoi un chevreau hein Car son sang ressemble à celui de l'homme. La... Bon, ça, je ne sais pas, il faudra aller voir, mais enfin on donne une explication pourquoi hein, c'est une tunique de chevaux, ça ben ressemble voilà, hein, au sein de l'homme, donc, euh, voilà, donc Jacob reconnaîtra dans cette tunique le sang de son fils, même si c'est celui d'un chevreau. Un conseil étonnant, il laisse, alors, Joseph qui vient renvoie ses frères, après qu'il les, qu les ait vus, euh, reconnus euh, en Égypte, et puis ils vont aller retourner et trouver Jacob, hein, alors, il laissa alors partir ses frères et leur dit au départ, « Ne vous excitez pas en route. » Alors, « Ne vous excitez pas en route. » Dans la Bible de Jérusalem, il y a une note hein, qui est significative. Le texte n'en dit pas plus, et le sens reste incertain. « Inquiétude, dispute, précipitation. » Eh bien, euh, dans la traduction, le, le, le gamin, le traducteur va en ajouter, « Ne vous disputez pas au sujet de ma vente pour que ceux qui font route » Avec vous, ne vous cherchez point querelle. Hein. Vous avez fait quelque chose pas terrible à mon sujet, à mon rendu, Vous allez vous disputer à ce sujet-là, et puis les autres vous entendront, et puis ça vous portera querelle, malheur. Parlez pas de ça. Dieu voilà. avait déjà tout annoncé à Abraham, les allusions historiques. C'est l'heure. est déjà à 10h28. C'est l'heure. Bon, ben, ça sera la dernière. Ah, mais est que, donc, voilà, donner une conclusion un peu résumée, ce que tu peux oui, oui, dire par rapport ça, au taboum dans l'ensemble Merci. Ce sera la dernière. Oui, oui. Bon. Euh, autrement dit, si vous voulez, de, le texte, bah, dès, dès qu'on qu lit le texte biblique dans la synagogue, il y aura toujours des questions qui se porteront au sujet de, au, au sujet de ce texte. Hein. Soit une grande tradition qui est derrière, soit euh, une sorte de de choses qui choquent un peu, est-ce qu'on va trouver les Elohim, les Elohim au pluriel, du Dieu, ben non, ça sera les juges, euh, donc on a besoin d'expliciter ça, le traducteur va donner une explication qui permettra de, de calmer un peu les, les interrogations, il ne donner, donnera pas son interprétation à lui en général, mais l'interprétation généralement reçue, de l'ensemble reçu de, par la tradition, la, la, la tradition la plus, la plus reconnue. Voilà, donc finalement, vous voyez que le rôle du traducteur n'est pas un rôle de créatif comme c'est dans le Midrash, qu'on va entendre bientôt un peu de trucs sur le Midrash, hein, mais il donne un peu la traduction générale, il explicite le texte, il ne donne pas un texte, un texte mot à mot. Et puis c'est toujours une tradition vivante, hein, c'est-à-dire quand il traduit, il n'a plus le texte, il n'a pas le texte devant les yeux, il traduit ce qu'il a entendu et il traduit ce qui résonne ensuite à partir de ce texte qui a besoin d'être un peu explicité. Donc une tradition parfaitement orale pour donner le sens, le sens de l'écriture que les gens comprennent déjà, même si après il va y avoir souvent dans, dans la synagogue, il y aura un homélie, il y aura un, des textes qui va donc interpréter un passage de l'écriture de façon beaucoup, beaucoup plus développée. Et ce ne sera pas le rôle du traducteur. Voilà, tout simplement pour résumer. Merci beaucoup, Jean. Donc, euh, vous avez le temps en tête de...